Je suis Henri de Révolution Fermentation. Euh, je fais cette vidéo pour vous donner des idées cadeaux. Mais avant tout, je ne vais pas vous parler de produits. Je veux. C'est notre mission. Je vais, je, vais en parler, je vais vous parler de mission en deux secondes. Notre mission, c'est démocratiser les fermentations. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous fassiez des fermentations vous, vous ayez du plaisir à manger des aliments fermentés. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est que vous ayez une choucroute, un kimchi, un yogourt, un kombucha, un kéfir, un vin de gingembre et que vous ayez le plaisir à consommer tous ces aliments qui sont bons pour la santé, bons pour l'environnement, qui sont durables, qui se, trans qui se conservent bien, et que vous ayez le plaisir à les partager à vos amis. C'est ça qu'on veut. Mais pour y arriver, ben, ça prend des équipements, ça prend des livres pour s'instruire, pour découvrir comment faire, pour trouver des petits trucs, pour trouver des recettes magiques. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a parti une boutique en ligne. C'est pour ça qu'on qu fait aussi des vidéos. C'est pour ça qu'on crée énormément de documentation, de recettes sur notre site internet. C'est pour vous outiller, pour vous ayez les, les, les connaissances, les moyens de faire des choses magiques avec les fermentations. Parce que c'est de la magie, vraiment, les fermentations. Donc déjà, je vous présentais des livres. Des livres qui, moi, qui m'ont... Ces livres-là, ces idées cadeaux que je vous fais, c'est vraiment des coups de cœur. C'est des choses que j'ai vraiment beaucoup aimées. Donc, on commence par quoi je vais commencer par Révolution Fermentation. Si vous n'avez pas lu, lu, lu ce livre-là, lisez-le, demandez à un ami de vous le prêter, achetez-le, faites quelque chose, ouvrez-le, vous allez avoir du plaisir. Les, tous nos clients ont du plaisir avec ce livre-là. Puis dernièrement, c'est David Côté, et Sébastien Bureau, vous les connaissez peut-être, en tout cas, c'est les cofondateurs de Révolution Fermentation avec moi et Barthélemy. Euh, et dernièrement, Sébastien et David ont eu la bonne idée de, de sortir un nouveau livre qui s'appelle Révolution kombucha. Et ce livre-là, il est vraiment génial. Si vous aimez le kombucha ou si vous voulez apprendre le kombucha, peu importe si vous êtes novice ou expert, vous allez apprendre des choses dans ce livre-là. Et euh, ça vous apprend à faire du kombucha sans sucre, sans alcool, avec alcool, pas d'alcool, euh, toutes sortes de saveurs, euh, sans mère, avec mère, name it. Ce livre-là est à lire. Bon, c'est fait pour ces deux livres-là et ils sont excellents. Et allez voir nos, les, les commentaires, les avis de clients sur notre site internet, sur notre boutique en ligne, vous allez voir. Lisez ce que les gens en pensent, c'est sincère et ça va vous aider. Euh, après, ce que je vais avoir du plaisir à vous montrer, c'est quatre livres. Fermented Vegetables, si vous lisez l'anglais et que vous aimez les légumes fermentés, lisez ce livre-là. Les deux auteurs, c'est un couple, euh, ces deux auteurs-là ont été dans, leur, dans le début de leur vie maraîchers. Ils produisaient des légumes et ils se sont mis à se dire « tiens, si je les fermentais ces légumes-là ». Ils ont expérimenté énormément de choses, aussi bien à petite échelle dans leur cuisine que commercialement. C'est vraiment le livre à avoir. Si vous vous demandez, ah, est-ce que ça se fermente du topinambour ou du basilic, ben, ouvrez ce livre-là, vous allez trouver, ils vont vous dire, eh, essaye pas ça, ou alors essaye ça, c'est ça les techniques pour le faire, vraiment un must à avoir. Puis ils ne sont pas arrêtés là, ces auteurs-là, on a quatre livres d'eux, vraiment. Donc si vous aimez les sauces piquantes et pas juste les sauces à base de piment toutes les sauces qui relèvent le goût qui qui chauffe un petit peu dans la bouche que ce soit du citron du gingembre du curcuma du poivre euh, n'importe quel ingrédient qui va rehausser les saveurs vraiment c'est un must encore à, à lire pour les amoureux ils sont vraiment pas arrêtés là pour les amoureux de tempeh de natto de miso c'est vraiment la Bible à avoir. C'est vraiment le meilleur livre que je connaisse à date, qui est très très complet et très récent hein, de ce qui se fait de mieux à ce niveau-là. Donc Tempe, Niso, Nato, vraiment excellent. Dernier livre qui vient de sortir, c'est le livre sur le cider making comment faire du cidre. Et pas juste du cidre à base de pommes du cidre à base de pommes, de poires, de, peut-être pas d'ananas, euh, mais de euh, kaki, de coins. Euh, et ce qui est vraiment le fun de ce livre-là, euh, moi je l'ai parcouru dernièrement et euh, même je l'ai pas mal lu d'un A à Z dernièrement, ce qui est vraiment génial c'est qu'ils enseignent toutes les techniques qu'on peut pratiquer aussi bien les techniques où on se dit non je peux utiliser de levure, je veux faire une levure la fermentation spontanée avec levure sauvage ou alors je veux y aller avec les levures euh, ou je veux fermenter une, un, avoir un cidre sans pétillant ou un cidre super pétillant plein de sucre, pas de sucre toutes les techniques sont révélées là-dedans c'est vraiment super bien écrit même si vous n'êtes pas expert en anglais vous allez réussir à le lire euh, si vous êtes mis à faire du pain et que vous voulez vous perfectionnez, ou si vous voulez débuter dans la confection de pain, ce livre-là, vraiment, pain complet, céréales anciennes, à base de levain, vraiment, c'est un must à lire. Euh, Pascal Baudard. Si vous ne connaissez pas Pascal Baudard, il faut que vous le cherchiez sur Google, sur Facebook, vous allez adorer ce qu'il fait. Pascal Baudard, c'est... À la base, quelqu'un qui fait de la cueillette sauvage et qui fait des super photos de cueillette sauvage. Et il s'est mis à la fermentation. Il a écrit plusieurs livres, dont Wildcraft Fermentation, comment faire du kimchi euh, dans une bûche que vous avez creusée et à base d'un feu et que vous avez fait fermenter votre votre kimchi à l'intérieur de la bûche. Euh, j'exagère, mais j'exagère pas en même temps. Mais il vous explique comment faire des fermentations à base de ce que vous cueillez dans la nature. Si ça vous intéresse. Vraiment, Pascal et ce livre-là, ainsi que Wildcraft Brewer pour faire des boissons fermentées, sont deux livres à avoir absolument. Faire sa bière dans sa cuisine, petit, simple, complet, vous allez y arriver, ça va être génial, vous allez passer un bon hiver. Maintenant, ces deux livres, là, c'est pour les gens un peu plus... Euh, si vous connaissez quelqu'un, que ce soit vous-même ou quelqu'un d'autre qui, qui connaît déjà très bien les fermentations et qui veut aller plus loin, que ce soit quelqu'un qui, hein, qui veut faire ça dans sa cuisine ou un professionnel, Koji Alchimie, un must pour tout ce qui est le monde des koji, le monde des moisissures nobles qui vont fermenter. à euh, ce, qu ce qui va devenir un miso, un amasaké, ou vous pourriez l'utiliser pour transformer une viande, pour faire une sorte de fromage qui n'en est pas un, euh, un saucisson végétal. Toutes ces choses-là vont être révélées dans ce livre-là. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Il y a quelque chose qui se passe vraiment avec les là Le Japon a découvert et développer des traditions ah, depuis des, des centaines, voire des milliers d'années à travers les kojis. Et là, l'Occident est en train de le prendre, les kojis est en train de les transformer. C'est vraiment génial. Le guide de la fermentation du Noma. Si vous ne connaissez pas le Noma, restaurant au Danemark, essayez d'y aller. C'est probablement encore ouvert, en tout cas, espérons-le. Meilleur restaurant au monde. En tout cas, ils sont fait classer quatre fois meilleur restaurant au monde. Et ils ont sorti un livre pour dire à l'intérieur de ce livre-là « Notre secret, c'est que dans chaque plat, peu importe le plat, il y a toujours une fermentation à l'intérieur. » Et dans ce livre-là, ils expliquent comment faire des fermentations. Que ce soit du kombucha, que ce soit du garum, que ce soit du, euh, euh, du vinaigre de céleri, euh, toutes sortes de fermentations, c'est super bien expliqué. C'est un livre pour les professionnels qui est écrit comme si ma grand-mère voulait le lire bon, il faut qu'elle lise l'anglais encore, euh, mais c'est vraiment super bien écrit, très très simple à aborder, très très belles illustrations et ça vous fera comprendre les fermentations comme personne. Vraiment, c'est une belle, belle référence, pas une bible, mais vraiment une référence à avoir à la maison. Donc je vous le conseille. Et voilà, ça s'achève pour, les, les pour faire des fermentations. Et là, dans la prochaine vidéo, je vous montre Quelques équipements clés pour, un, pour le temps des fêtes qui pourraient vous être utiles. Bonne fermentation. Hé, hey, en passant, j'ai d'une bêtise. Vous avez vu Le guide de fer la fermentation du Noma. Ma grand-mère n'a pas besoin d'apprendre l'anglais. C'est en français. Il est très rare en passant en français. Donc, euh, si vous le cherchez, cherchez le plus. Mais on n'a pas beaucoup d'exemplaires, donc allez-y vite. Bonne fermentation.